Salut gens de YouTube, bienvenue dans mon salon et dans ce 30e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma, et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Avelry, sous le pseudo de Selmas Nets. Bienvenue si c'est votre première fois ici, bienvenue à nouveau si vous êtes un ou une habitué. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode, moi ça me fait toujours très très plaisir de vous retrouver. Euh, ça y est, décembre est arrivé. Je sais pas trop comment ça se, <rire> comment c'est possible, mais voilà. Ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu. Le temps est passé très vite et voilà. Ça y est, c'est l'avant. C'est de plus en plus près, c'est Noël et... et voilà. Alors, je profite qu'il fasse gris mais lumineux pour tourner aujourd'hui parce que euh, on a eu pas mal de jours ces dernières semaines où euh, aux alentours de, de midi et demi, treize heures, il commençait déjà à faire nuit, <rire> ce qui est pas très pratique, donc bah écoutez, on va pouvoir s'y mettre euh, tout de suite, il y a un tout petit peu de couture et, euh, et pas mal de tricot, parce que du coup, ben, bah, il s'est passé un certain nombre de choses euh, ces dernières semaines, et puis bah je vais vous montrer tout ça. Attrapez votre boisson chaude, fraîche, tout ce que vous voulez, euh, votre encours, et puis ben, bah, c'est parti Alors, ben, je vais commencer tout de suite avec euh, la couture. J'ai un projet terminé. En réalité, euh, en réalité, ça fait un moment qu'il est fini, mais je ne sais pas trop pourquoi je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. Euh, C'est une petite pochette que j'ai faite en utilisant euh, un kit de chez Lully, qui a un podcast aussi, euh, Lully, L-O-U-L-E-I-G-H, euh, j'ai rencontré j'ai rencontré Lee à Édimbourg l'an dernier et elle était en train de mettre au point sur le patron de, ce, de cette petite pochette alors en fait c'est une trousse euh, qui, euh, qui se, se plie et se, se referme à plat avec un, un fermoir magnétique voilà. un petit bouton magnétique qui est hyper pratique j'ai utilisé donc euh, son kit pour le faire que j'ai trouvé sur Etsy dans lequel on a je vais arrêter de la, de la secouer parce qu'il y, y a quand même des trucs dedans qui font un peu du bruit, voilà, on va faire plus simple, voilà. Donc dans le kit, je sortis ce qui faisait le plus de bruit, dans le kit on a le tissu extérieur, la doublure, le, le thermocollant et puis le, le fermoir. Et toutes les explications pour, pour, faire, le, pour faire la pochette. Moi je l'ai trouvé euh, relativement simple à faire. Alors je me suis un peu loupée au départ, mais c'est parce que j'ai pas bien suivi. Et j'avais pas mis le fermoir magnétique du bon côté. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec euh, le fermoir, euh, bah, la partie. la partie mâle euh, sur le dessus. Ce qui, euh, vous en conviendrez, n'est pas très utile. C'est décoratif, mais en dehors de ça, c'est pas, pas, pas l'intérêt. Donc euh, ça m'a pris.. Euh... Ça a dû me prendre une heure, le temps de tout, de tout relire, et voilà. Euh, donc c'est vraiment rapide à faire, c'est hyper simple. Euh, il me semble qu'elle vend le patron seul mais je voudrais pas trop m'avancer. Moi en tout cas, euh, j'en ai donc j'ai fait celle-ci et j'ai déjà pour projet d'en refaire d'autres, parce que du coup, bah, une fois qu'on a le patron, voilà. Euh, j'en ai déjà refait une autre pour offrir euh, à Noël. Et puis bah, j'ai euh, d'autres idées pour en, pour en faire d'autres, pour offrir encore, ou peut-être même pour m'en refaire. Euh, une autre pour pouvoir, la... enfin pour mettre d'autres choses dedans. Parce que là, pour le coup, j'ai mis mon matos de tricot que j'utilise le plus, c'est-à-dire qu'il y a une petite boîte avec des marqueurs, euh, un mètre ruban, une paire de ciseaux, une aiguille à torsade, euh, un crayon, une gomme et des voilà, et des fils, enfin fils pour mettre des mailles en attente si besoin. Et voilà, c'est une... une taille qui est relativement pratique pour pouvoir la transporter un peu n'importe où. Euh, moi, je mets mes affaires de tricot dedans, mais on peut aussi mettre, ben, un peu ce qu'on veut en fait. C'est ça qui est bien. Et du coup, voilà, je voulais, euh, je voulais vous en parler. Le kit, donc les explications sont très claires et vraiment bien faites. Et si vous cherchez un patron pour faire ce genre de choses, et eh ben, ça vaut vraiment le coup. Je suis allée vérifier et je vous confirme, euh, vous pouvez acheter soit le kit avec tout le matériel et les explications, soit juste le patron tout seul pour faire, le, pour faire la pochette. Voilà. Euh, je ne voulais, voulais pas vous laisser dans l'ombre, dans donc je suis allée vérifier. Aujourd'hui, je bois du jus de pomme chaud avec des épices, un peu sur le même principe que le vin chaud, mais je me suis dit qu'il était un peu tôt pour le vin chaud, j'attendrai le milieu d'après-midi pour ça. Ça se trouve, enfin, ça se trouve sur les marchés de Noël en Allemagne de manière assez courante, soit c'est enfin, la version sans alcool en fait. Donc, soit c'est du jus de pomme, soit c'est du Kinderpunch avec, c'est un mélange de jus de fruits, mais toujours avec des épices. Bref, et je le bois du coup dans une de mes mignonnettes tasses de marché de Noël parce qu'elles sont consignées mais on peut aussi les garder si elles sont jolies et de temps en temps on les garde on a une petite collection c'est de saison on va dire j'ai rien cousu d'autre enfin en fait c'est pas tout à fait vrai j'ai un projet en cours mais il me reste deux ourlets à faire comme c'est pas, pas vraiment de saison donc euh, ça peut attendre en fait j'ai pas pu terminer du premier coup il a fallu que je range la machine et là j'ai trop la flemme donc ça attendra que j'ai moins la flemme pour pouvoir être terminé, et puis je vous montrerai ça, je vous montrerai ça à l'occasion, mais, mais comme je disais, c'est pas un truc vraiment portable actuellement, donc c'est pas très grave si ça attend un peu. Le premier projet terminé en tricot, c'est mon châle Together, sur un patron de Pia Camerbond, il est vraiment très joli, je l'ai fait avec de la laine, euh, le petit lambswool de Biche et Buche, que j'ai acheté au Tricot Market, ou la vilaine sur exposition, euh, voilà, donc c'est... Un châle triangulaire, relativement simple, avec des nopes. Voilà. Moi, je, je, je le trouve parfait. Je le, porte, je le porte énormément en ce moment. Euh, je vais le retirer parce qu'il fait, il fait bien chaud chez moi. Euh, le chauffage est en panne depuis trois jours, mais euh, c'est tellement bien isolé à la maison qu'en fait, euh, on n'a pas besoin. Donc, c'est pas grave, mais du coup, j'ai pas vraiment besoin de porter des pulls et des écharpes et ce genre de choses dans l'appartement. Pour en revenir au châle, euh, j'ai utilisé deux échevaux complets, plus le, enfin, genre euh, 3 grammes du suivant pour faire le, le rabattage euh, light cord, euh, parce que, euh, que j'avais envie de pouvoir euh, avoir une répétition complète euh, du motif. Sinon, j'aurais eu un peu de perte, alors je préférais entamer le, le troisième plutôt que de, de, de perdre de la laine sur le deuxième. Sachant que j'ai déjà un projet pour, le, pour, pour utiliser ce qui me reste de laine, donc c'est pas très grave. J'avais pris 4 quatre... échevaux euh, n'étant pas très sûre, et puis en fait ben j'ai deux, quasiment deux échevaux complets en reste. Mais c'est pas grave, ben, j'ai déjà, déjà une idée de ce que je vais faire avec. Donc voilà. Ce châle, euh, il n'a rien de particulier, il n'a rien de difficile, sachant que le motif, enfin, la répétition est toujours la même sur toute la longueur. Donc c'est vraiment simple à mémoriser. Euh, par contre les notes c'est long c'est très très long. Sur la fin, euh, ouais, non, c'est. ça m'est arrivé, je suis allée une fois à un tricoté et pourtant, euh, c'est vraiment un tricot social. Hein, c'est du jersey du, ou, euh, ou un rang de euh, Dans la soirée, j'ai dû, euh, dû faire un rang de ouais, on va dire un rang et demi, à tout casser, en 3 heures. Bon, j'étais pas ultra concentrée, mais quand même, c'est, euh, ouais, sinon, c'est très très long. Donc j'ai quasiment fait que ça quand je travaillais dessus parce que ça reste euh, c'est pas ennuyeux mais c'est long. J'ai pas grand chose de spécial à vous dire dessus. Euh, la laine, la laine euh, donc le petit lambswool de Bûche est un peu sèche, on va pas, je vais pas vous mentir, mais elle est quand même, je trouve, vraiment douce. Euh, ça me pose aucun problème de porter ça à même la peau. Euh, je me verrais bien même faire un gilet. Euh, dans, dans cette matière là c'est très agréable à porter moi ça ne me gratte pas même si euh, j'ai eu des réactions par rapport, à, par rapport au châle quand je l'ai montré euh, terminé qui était plus du niveau oh mon dieu mais on dirait de l'éponge ton quoi euh, non <rire> on n'en est pas là quand même quoi. alors c'est qu est, est, est que les personnes en question étaient vraiment très très sensibles mais euh, non c'est doux Enfin moi je trouve ça très doux, ouais. c'est pas du mérino c'est sûr, mais pour une laine euh, plus naturelle, plus rustique, on va dire, ça reste du très doux, voilà. Mon deuxième projet terminé, alors en fait j'en ai trois, même si en fait c'est quatre, mais je vous détaillerai le truc, mais en fait c'est trois bonnets. <rire> c'est trois bonnets, ça euh, s'est goupillé comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je, je, je vais bientôt, je suis, en... enfin, je suis en bonne voie pour atteindre mon objectif de euh, un bonnet par jour du mois. Le premier, c'est euh, un modèle de Marie-Amélie Design que j'ai testé. Il est sorti euh, très récemment dans le livre euh, Instant d'hiver qu'elle a fait en collaboration avec d'autres créatrices. Euh, c'est le bonnet de Donc, c'est un bonnet qui se tricote à plat. C'est celui dont je vous parlais la dernière fois qui était un peu secret que je ne pouvais pas vous en parler. Voilà. Alors, le bonnet de tif, il est vraiment sympa c'est pas la forme que je préfère moi sur les bonnets il est fit hein. enfin sur ma tête en tout cas il est relativement fit euh, il faudrait peut-être que je le porte un peu plus en arrière mais c'est pas comme ça que je mets mes bonnets ouais, je sais pas. enfin bref, je me dis que je vais peut-être mettre un mettre un pompon euh, j'ai pas décidé encore donc il se tric... j'ai l'impression d'être très confuse aujourd'hui je Voilà, vous, vous m'excuserez, hein, c'est le, le début de l'avant, tout ça, la saison, bref. Il se tricote à plat, euh, avec plein de rangs raccourcis. Moi j'ai mis du temps à le faire, alors pas parce qu'il est très compliqué, mais parce que les rangs raccourcis j'aime pas beaucoup. Donc j'ai un peu traîné, euh, il m'a fallu deux semaines pour faire une répétition, mais après euh, en, au final j'ai mis une journée pour le faire. Voilà une journée à, à tricoter que ça, ça se fait très très bien. Enfin, c'est vraiment pas un souci. J'ai utilisé euh, des aiguilles 3,25 pour avoir le bon échantillon. L'important sur cet échantillon-là, c'est de l'avoir dans la largeur, pas dans la... pas dans la hauteur, en fait. Voilà. Euh... Non, c'est l'inverse, c'est de l'avoir dans la hauteur et pas dans la largeur parce que sinon vous allez vous retrouver avec un bonnet qui va être trop serré et ce ne sera pas très confortable à porter, voilà. Vous avez ce motif-là, alors c'est dans ce sens-là. Euh, vous avez ce motif-là qui est le motif euh, fil rouge, entre guillemets, des créations euh, du livre Instant d'hiver et qui, euh, qui s'intègre très très bien avec les, avec les rayures, euh, les rayures euh, ton sur ton. J'ai utilisé de la laine Soft Fingering Dimogène de... Big Bad Yarns, voilà. Parce que j'avais un écheveau et que ça rendait... Et en fait, c'est... Ouais, j'ai un fil qui dépasse, là, il faut que je m'en occupe là, derrière. Oups. Mais c'est pas grave, c'est juste qu'il faut que je le coupe plus serré. Enfin, je coup... en fait, j'ai dû le couper de l'autre côté un peu trop court et du coup, il est sorti... Enfin... Il est sorti de l'autre côté, donc c'est pas grave. Je vais... je vais arranger ça. Bref, euh, donc c'est la laine euh, soft fingering de Big Bad Yarns. Big Bad Yarns, c'est de la merino malouine. Elle est très agréable à tricoter. Euh, elle est vraiment douce. Moi, je trouve pas qu'elle fasse de, enfin pour l'instant, en tout cas à l'usage, euh, elle peluche pas, pas, pas, pas. Non, elle peluche pas. Elle ne fait pas de bouloche. Elle feutre pas. Donc, euh, j'en suis très contente. Et les... je trouve les nuances, les nuances de la de la laine vraiment jolies. C'est la couleur caillou dans le ciel si je me souviens bien. Donc c'est du gris, voilà. Et une fois qu'on, alors une fois qu'on termine le bonnet, euh, c'est un montage provisoire qu'on vient récupérer pour faire ensuite. Enfin, moi, j'ai. je crois que dans le patron ça dit un grafting. Moi j'ai fait un, kit... un kitchener stitch, mais euh, ça fait une couture très très propre sur l'intérieur comme sur l'extérieur. Et j'en suis bien contente. C'est un peu long, c'est un peu long, mais le résultat, le résultat vaut le coup parce que c'est vraiment, ce que je disais, c'est vraiment très propre, voilà. C'est vraiment très propre et ça, ça fait comme une... Enfin, ça s'intègre vraiment bien dans le, dans le motif. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour l'instant, le patron donc, est dans le livre instant d'Hiver, je suppose qu'il sera disponible individuellement, enfin séparément, à un moment ou à un autre. Enfin, le, le livre instant d'Hiver est quand même pas très cher et les... les... Et les modèles qui sont dedans sont très très jolis Donc je vous mettrai le lien dans les notes euh, Pour aller voir l'ensemble des modèles Et puis euh, si vous, enfin, si, ça, si y en a qui vous disent Franchement enfin, ça, ça vaut le coup Parce que c'est des designers Très talentueuses qui ont participé Et, euh, et tous les modèles sont jolis J'aurais pas tous envie de les faire Parce que tout correspond pas à mon style Mais ils sont vraiment tous très jolis en tout cas Et ce bonnet là en l'occurrence bah, Les explications sont comme toujours avec Marie-Amélie Très claires, très simples à suivre Et y a aucun souci. Mon deuxième bonnet, c'est un Kobuk de euh, Caitlin Hunter. En fait, j'en ai fait deux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'en avais quatre des projets terminés. J'ai fait deux Kobuk euh, avec le même, euh, le même mélange de laine. C'est euh, la base Aphrodite et la base Orphée de laine amourée, Donc c'est du très très chic. Euh, ce sont les restes du bonnet, du pull secret que j'ai fait euh, en milieu d'année comme il me restait quasiment un écheveau complet de chaque. Et j'ai décidé de faire un projet pour, pour l'utiliser. voilà. Et donc, pourquoi j'ai fait me suis retrouvée à faire deux bonnets Tout simplement parce que, pour une raison qui m'échappe, sur le premier, je n'ai fait qu'une seule répétition du corps, au lieu d'en faire deux, et du coup, il était vraiment fit et pas du tout slouchy, comme j'avais envie de l'avoir. Voilà, comme, comme ça, en fait. Et, euh, et bah du coup, il ne me, tu... me plaisait pas. Donc, euh, donc je l'ai refait. Et j'ai été beaucoup plus vite euh, sur la deuxième version, parce que j'étais plus familière avec les explications et avec le, la façon de progresser, de procéder pour faire le motif, que je trouve très joli, euh, mais qui franchement est une plaie. <rire> non, c'est chiant à faire. Enfin franchement, moi j'ai trouvé ça pénible. Euh, en plus après c'était probablement aussi lié au, au fil que j'utilisais parce que ça glisse beaucoup mais pas, ça n'a pas été une partie de plaisir, c'est pour ça que sur le premier euh, je pense que ça m'a gonflé et du coup j'ai été euh, un peu pressée et j'ai pas fait la deuxième répétition. Je l'ai offert le premier à ma filleule euh, à qui il va très bien parce qu'elle a une tête un peu plus petite que moi donc il tombe mieux sur sa tête, du coup c'est pour ça que je n'en ai qu'un à vous montrer. <rire> Mais j'en suis quand même très contente, même si le, motel, le motif c'était pénible. C'est pour ça qu'au départ, euh, je vous avais dit, je crois dans l'épisode précédent, que je voulais rajouter des montagnes sur le dessus. Et en fait, quand j'ai vu comment il fallait faire, j'ai dit « Non, c'est bon, finalement je vais le laisser comme ça, je vais juste pas faire les nopes, hein, et puis je, je vais le laisser tel quel. » Parce que je, ouais, j'avais pas particulièrement envie de me faire encore plus mal euh, sur le motif, et puis finalement ça rend très bien comme ça. Euh, toujours euh, rien à dire de particulier sur les laines de laine amoureuse. Je crois que la, cou... la teinte ça doit être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Euh, C'est un très joli gris nuancé. Ça va me tenir bien chaud à la tête euh, et j'en suis bien contente. Et je pense que je ne pas de pompons dessus parce que j'ai pas envie. Bah, déjà parce que j'aime bien faire un pompon dans le, la même laine que j'ai utilisé pour le reste du bonnet et euh, faire un pompon avec du mohair, de la soie, tout ça... Je sais pas, en fait, je ne sais pas si ça rendrait très bien euh, euh, avec juste le fil, euh, le fil en fingering. Et je suis assez convaincue que ce serait très moche, avec en plus le fil de mohair qui partirait dans tous les sens. Euh, qui en plus, comme ça glisse beaucoup, ça risquerait pas bien tenir dans le pompon, donc je... Ouais, pas convaincue. Je pense que je vais le laisser comme ça, il est bien. Il me plaît bien comme ça. J'en ferai pas un troisième, clairement. Parce que... Euh, ouais, non, j'ai pas envie de me faire du mal. Mais, euh, mais il, me plaît, il me plaît beaucoup comme ça. Mais je suis contente d'en avoir vu la fin. Et ma copine Aurélie, Liliane Herdoggies, est en train d'en faire un en jaune fluo, qui je pense va être particulièrement terrible. Donc je vous invite à aller voir sur sa page, euh, enfin sur son compte Instagram, parce que je pense que vous le verrez prochainement, son cobuc euh, jaune fluo qui brille dans le noir. <rire> Donc c'était mon deuxième bonnet terminé, et le troisième et dernier bonnet, euh, c'est mon bonnet de Noël. C'est un bonnet en jacquard, euh, le modèle c'est le Yol de euh, Seyerstadt. Seyerstadt? Je sais pas trop, je suis désolée. C'est un modèle payant sur Ravalry, comme tous ceux que je vous ai montrés jusque-là. Et donc, c'est du jacquard. Et donc je me suis bien amusée à faire ça la semaine dernière. Ça me. Le... En fait, c'est le premier que j'ai terminé celui-là. C'était. Non, c'est pas vrai. Oh. Je vous dis des bêtises aujourd'hui. Le premier que j'ai terminé, c'était le T. Tea... Et après c'était celui-là, et après c'était le cobuc. C'était pour faire une pause par rapport au gros projet que j'avais en cours, que je vais vous montrer après. C'était sympa, voilà, c'était sympa à tricoter. Alors, euh, donc, ce sont des rennes hein, sur le... Des rennes et des motifs de Noël. Je me suis rajouté une difficulté supplémentaire parce que... Euh, au départ, d'ailleurs c'est pas très régulier à certains endroits, mais en fait le motif, le motif de cœur là qui est au milieu euh, est normalement dans la même couleur que les reines. Voilà, mais euh, j'avais pas envie, je trouvais ça plus sympa d'avoir de, de, un rappel de la couleur euh, de la deuxième couleur contrastante. Donc je les faisais faire en jaune aussi. La laine, c'est la euh, double knitting de Jamesons of Shetland euh, en teinte Eclipse. Euh, master et white et, et je suis vraiment contente de mon travail même si alors bon il est vraiment pas parfait enfin il, est, il y a des endroits où c'est pas très propre euh, j'ai eu du mal un peu à garder la tension au niveau des rênes parce qu'il y a des zones qui sont très très larges où il faut faire passer enfin où il faut faire flotter les fils derrière et, euh, et j'ai eu du mal à garder la tension, une tension très régulière donc quand je le porte notamment ça se... Enfin, il s'étire un peu c'est pas forcément euh, super joli mais bon, après, il n'y a que moi qui le vois. Il hein. n'y a que moi qui le vois. Je pense pas que quelqu'un va venir me dire « Oh là là, ton jacquard, quand même euh, !» Non, je pense que tout le monde s'en fout, en fait. Et il n'y a que moi que ça dérange. Mais je vais me faire violence et euh, le porter, quand même. Euh, en fait, c'est parce que qu'avec euh, trico... certaines tricopines, on se fait un, on se fait un secret Santa. Et, un... et le jour de la remise des cadeaux, il y aura une petite compétition, de... enfin un petit concours de bonnets de Noël. Et voilà, c'est ma participation. Alors je suis désolée les filles, il n'y aura pas de surprise pour le mien. Mais, euh... mais voilà, je l'aime bien. Alors je pense que je vais rajouter un pompon, mais j'ai pas décidé la couleur. Alors si vous voulez me donner votre avis, euh... bleu, moutarde, blanc, les trois ensemble, juste un hein, juste deux, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je ne sais pas trop, enfin, pour l'instant j'hésite. Je... J'ai de quoi faire euh, dans les trois couleurs, donc il n'y a pas de, de souci à ce niveau-là. C'est con, je vais pas aller dans des endroits assez froids pour pouvoir vraiment le porter cette année. Tant pis, il devra se contenter des rues de Paris. J'ai utilisé pour le faire une pelote complète et un, et un peu de la bleue. Enfin, une pelote complète de bleu, plus un peu d'une deuxième, et puis, ben... Par, enfin, juste, juste, enfin, moins d'une pelote de blanc et moins d'une pelote de jaune. Donc, il me reste de quoi faire, je pense, peut-être une paire de, de mitaines ou quelque chose, voilà. Je, je, je vais réfléchir. Ou alors je vais les garder ad vitam aeternam et ne jamais rien en faire, mais ce serait dommage, quand même. J'ai failli oublier de vous dire que le bonnet je l'ai recommencé deux fois en fait. La première fois je l'ai fait à peu près jusqu'à cette hauteur là. Et puis je me suis aperçue en l'essayant qu'en fait ma tête rentrait très difficilement dedans, ce qui est quand même assez ennuyeux. Du coup ben j'ai tout défait et j'ai recommencé avec une, te... une demi-taille d'aiguille de plus pour le, pour le bord et pour le... et pour le corps du bonnet. Donc 3,5 et 4,5 au lieu de 3 et 4. Euh... Après bloca... Alors il était un peu serré aussi avant de le bloquer, mais en fait après blocage il est, il est nickel. Ça aurait été quand même dommage de le terminer et d'avoir un bonnet importable parce que trop serré, parce que ça donne des maux de tête quand on l'enfile, enfin, c'était dommage. Donc je l'ai recommencé et, et j'ai mis quoi une journée et demie pour le finir. C'est pas pour ce que ça m'a coûté de, de temps perdu, même si j'aurais préféré... Euh... Ne pas avoir à le recommencer, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas fait d'échantillons et, euh, et c'est ma faute. On a terminé de faire le tour des en des, des projets terminés. Pardon, hein, je... les encours, en cours, j'en ai trois. Alors, le premier, euh, c'est celui qui est commencé depuis le plus longtemps, mais c'est aussi le projet qui va être le plus long d'une manière générale. C'est le pull Mr. Rochester d'Ali Summer que je tricote avec de la laine Black Eyed Yarns que j'ai acheté à Inverness. C'était mon seul achat d'Inverness. Donc voilà, alors c'est un peu compliqué de vous montrer comme ça, mais euh, sachez que je suis arrivée au niveau des, du, des, des manches et que je suis en train de terminer le devant. J'adore, il sent le C'est assez doux. Euh, la laine, c'est de la Svartbluss BFL, euh, donc 50-50. Elle est vraiment douce et au, lava au blo enfin, lavage, blocage, je sais que ça va vraiment la encore plus. Donc euh, je suis... Euh... Je suis très impatiente d'y arriver. Alors oui, j'ai mis tout le dos en attente sur un fil rouge. Hein. J'étais un petit peu euh, sceptique parce que, au niveau de l'échantillon, clairement, j'étais pas bien. Enfin, euh, l'échantillon demandé était très... il enfin, y avait très peu de mailles <rire> par rapport à ma façon de tricoter. Donc, j'étais je... un petit peu... Euh dubitative, j'ai demandé à Alice euh, si elle tricote très lâche, et effectivement elle tricote très lâche, donc c'est normal que son échantillon j'ai du mal à l'atteindre. Je crois que c'était 17 mailles en largeur sur 10 cm, c'est... Euh... enfin c'est rien du tout. Donc euh, bah, il a fallu que j'augmente mes tailles d'aiguille, là je suis en 5 pour le corps, donc ce sont des mailles torse en bas, et puis sur le reste c'est un motif qui se répète sur toute la longueur, qui est relativement facile à à mémoriser donc il n'y a pas de souci à ce niveau là j'avance bien tranquillement je l'ai pas trop pris alors je l'ai laissé un peu en attente cette semaine pour pouvoir terminer mes bonnets en cours parce que comme ça ça me permettait de, de les mettre de côté et de les ranger mais euh, mais je vais m'y remettre là et puis je vais, euh, je vais avancer tranquillement ce sera mon tricot de reprise du bureau je retourne travailler lundi en fait et je suis pas très très enthousiaste mais bon c'est comme ça il faut bien euh, il faut bien retourner au boulot un jour fin de la parenthèse euh, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant sur ce pull je pense que Niveau de la taille ce sera bien même si enfin du coup je fais la taille M euh, avec une taille d'aiguille plus grande pour euh, que ça pour être sûr que ça colle parce que clairement avec la taille de départ c'était pas bon. mon deuxième projet en cours euh, c'est il est pas très avancé mais ça fait un moment que je l'ai monté mais il est pas très avancé parce que euh, parce que c'est galère en fait ce sont les mitten Trondheim de Pia j'ai oui j'ai des, des, des périodes comme ça où je fais beaucoup de projet d'une de, un, designer en particulier, c'est comme ça. Donc ce sont les Mittens 30 times qui sont très jolies, vraiment très jolies. J'ai acheté le kit chez Nitographie euh, euh, Patricia, qui, euh, qui avait du coup directement euh, la bonne laine, les bonnes couleurs, etc. Euh, ça se tricote avec quatre couleurs, donc c'est de la Rauma euh, Gamel série euh, 4-ply, 4 je crois. Euh, non, 2-ply, donc Rauma 2-ply Gamel série, c'est très joli. Mais sur les manchettes, c'est du jacquard à trois couleurs. Non, pardon. J'ai dit une grossièreté. Je suis désolée pour la lumière, hein. c'est euh, pas simple aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, trois couleurs. Ah bah j'en chie un peu. Hein. J'ai beau être euh, pas complètement nulle en jacquard, euh, j'en chie un peu. Euh, on va pas se mentir. Bon, après, le début est très joli et c'est très simple, une tresse euh, laitonne comme ça, c'est vraiment pas compliqué à faire. Mais Sur la manchette, il y a des petites maisons et en fait, euh, la partie, enfin, y a... tout n'est pas, tout... Toute la hauteur n'est pas à trois couleurs, mais partir partie à trois couleurs, ça me gave un peu, et du coup ça, ça nécessite beaucoup d'attention, donc c'est euh, un peu compliqué à transporter, mais je vais m'y remettre aussi... Tranquillement, pardon, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé. C'est pas très grave. Euh, il est possible que je les offre, mais j'ai pas de, de deadline pour le faire. Donc pour l'instant, on est bon. Le troisième projet en cours, c'est euh, le châle Jacinta de Amba O'Brien. Euh, je viens juste de le commencer avant-hier. Avec une laine, euh, un gradient de la c'est 200 grammes de euh, Merino Nylon. Et la teinte, c'est Coucher de Soleil. En fait, je l'ai vu... <rire> J'ai vu Cécile le tricoter et je me suis dit, putain, c'est vraiment magnifique. Et du coup, ben, comme ce châle, il est prévu pour être tricoté en gradient aussi, ben, ça m'évite d'avoir à réfléchir à changer de pelote, etc. Et puis ça me permet d'utiliser ce, ce, ce, ce cake qui était vraiment un achat coup de cœur, sans projet attribué. Euh, le genre de choses que j'ai décidé que je ne ferai plus. Parce qu'après je galère pour trouver quoi en faire. Voilà. bah Là pour l'instant c'est pas, pas très compliqué à suivre. Euh, il faut faire un peu attention. Mais ça va le motif est pas euh, hyper complexe non plus. Ça va avancer tranquillement. Euh, J'avais envie de couleur. Mais il est très probable. ouais J'avais envie d'un peu de couleur et d'un peu de, de lumière dans ces, dans ces journées moroses. Mais euh, je vous avoue qu'il est probable qu'au final je l'offre parce que c'est pas des choses, c'est pas des couleurs que je porte euh, en temps normal. C'est pas grave, ça me fera plaisir de l'offrir. J'espère que je trouverai quelqu'un euh, euh, qui le portera et euh, qui l'appréciera à sa juste valeur parce qu'il y a quand même 800 mètres de fil là-dedans. Euh, non plus que ça même parce que je crois que c'est des, enfin les pelotes de, il, il est noté. à 850, quelque chose comme ça. En attendant, c'est un, un tricot sympa, pas trop, pas trop prise de tête. Euh, Avancer tranquillement. Il va quand même falloir que je me mette à tricoter euh, mes cadeaux de Noël. Parce que enfin je, même si je ne vais pas en faire beaucoup euh, des tricotés cette année, il y aura quand même au moins une paire de moufles, qui vont donc me demander un peu de temps. <rire> Qu'il faudrait que je m'y mette, euh, vu qu'on est le 2 décembre déjà. En parlant de cadeaux de Noël, euh, ça avance bien sur le groupe Ravelry euh, du podcast, dans le... Dans le fil sur le sur lequel ho ho ho lequel pour tricoter ses cadeaux de Noël. Euh, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a euh, presque 50 participants déjà. Euh, les projets, ils sont vraiment très très chouettes. Euh, ça échange aussi sur le, sur le, le fil de discussion et, euh, et j'aime bien, j'aime bien voilà. Ça me fait plaisir que vous participiez. Euh, il y a vraiment de très jolis lots en préparation et puis euh, et puis voilà, ça va être euh, ça va être chouette. Ça va être chouette et il va y avoir plein de gens très très gâtés cette année à Noël par des tricoteuses et des tricoteurs. Je voulais aussi vous remercier pour vos retours sur l'épisode précédent, notamment la partie avec Amy. On s'est beaucoup amusé à la filmer et du coup c'est vrai que ça nous a fait très plaisir que, que ça vous plaise aussi. On s'est dit qu'on remettrait ça un de ces jours, mais il faut qu'on trouve une, une occasion pour le faire. Mais je, il est probable que vous nous revoyez en duo à l'avenir. Je voulais aussi remercier rapidement euh, celles qui sont venues me voir euh, à la Grande Mercerie ou à CSF euh, dans les années. Ça m'a fait hyper plaisir. Merci beaucoup euh, d'être venue à moi. Comme je disais en story... Euh sur Instagram. Il faut surtout pas hésiter si vous me croisez et que vous avez envie de venir me dire bonjour, moi ça me fait toujours plaisir et je ne mords pas. <rire> donc il euh, n'y donc a aucun souci là-dessus, même si je suis avec du monde, il ne faut pas hésiter à venir me taper sur l'épaule et, euh, et me faire un petit coucou. et Je ne vais pas vous faire de retour sur ce que j'ai acheté à CSF et à la Grande Mercerie. Pas tout de suite en tout cas. Euh, j'ai acheté un peu de laine et quelques patrons et un peu de tissu et je, vous, je reviendrai dessus quand, quand je m'en serai servi. Parce que, ben, parce que je trouve que c'est plus utile dans ce sens-là que de vous montrer, de vous faire un inventaire de ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu acheter. Sachant que je suis restée quand même relativement raisonnable, mais voilà. Je, je vais pas vous faire de haul. Euh, j'ai décidé de plus en faire, en fait. <rire> voilà. Parce que c'est pas moi ce qui m'intéresse le plus dans un podcast, et du coup, ben, ben, du coup, je vous montre quelque chose que moi aussi j'aurais envie de voir. Donc voilà pas de hall mais euh, en tout cas c'était deux événements assez sympas bah comme d'habitude hein. enfin, après le CSF, c'est très généraliste. Il y a beaucoup beaucoup de monde, c'est un peu c'est un peu l'usine quand même. Euh, mais voilà il faut, il faut être concentré sur et puis savoir ce qui, ce qui nous intéresse pour éviter de se disperser complètement. Euh, mais ça reste ça reste un événement quand même assez incontournable. Euh, et, et la Grande Mercerie, et ben, euh, cette année le lieu était vraiment chouette euh, Il y avait une très, très un très bel espace, une très belle verrière Je ne so sais pas si ça se reproduira dans ce lieu-là l'année prochaine Mais euh, ça permettait vraiment de mettre en valeur euh, les vendeurs qui étaient là euh, Qui étaient tous euh, de très bonne qualité Et c'était euh, sympa de voir des, des gens qu euh, qu on, qu on, dire, qu qui ne sont pas normalement présents sur de grands salons euh, tout, enfin, simplement, déjà, déjà simplement parce que souvent sur les grands salons c'est très cher d'être présent euh, Et puis aussi parce que ben, ils leur éthique ne s'inscrit pas dans ce genre d'événement non plus Donc voilà c'était très chouette euh, Moi ça m'a permis de, de, ben, de revoir les copines, les copains De découvrir plein de choses et, euh, et j'en ai pris plein les yeux C'était vraiment cool voilà, et eh ben, écoutez, euh, bon, voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Euh, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas, soit dans les commentaires, soit, soit sur Ravelry. Euh, J'y je, je, réponds avec grand plaisir, euh, ce n'est pas des gros projets que j'avais à vous montrer donc forcément ben, j'ai pas besoin de 40 ans vous, pour vous en parler mais, mais voilà on a fait le tour, je vais continuer à, à tricoter euh, assidûment jusqu'à la fin de l'année et, euh, et puis vous aussi j'espère Je vous souhaite en tout cas euh, un, très bon, un très bon début d'avant euh, Faites-vous plaisir sur vos calendriers si vous en avez moi j'ai juste pris un calendrier de thé cette année, parce que ben, je mange pas beaucoup de chocolat en fait. Et, et j'ai pas envie de bibelots, ou de trucs que j'utiliserai jamais. Donc du thé, c'était parfait. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, euh, bah écoutez, bon début de mois de décembre, et euh, bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon tout ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Bye.